Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo du prix littéraire Lire dans le 20ème. Alors aujourd'hui, à Louise Michel, on va vous présenter Pepo. Alors déjà, mon, mon premier argument d'amour de, de, pour ce livre, c'est qu'il est beau. Voilà, et en plus, il y a plein de couleurs différentes sur les couvertures. Alors voilà, je, moi j'aime les couvertures, donc je, je le trouve beau ce livre. Il est très beau et en plus, il est court. Donc, hop il n'y a pas grand-chose à lire et pourtant c'est génial et il y a plein de choses à l'intérieur qui nous restent en tête après la lecture. Alors, il y a trois points forts à Peppo, euh, donc déjà comme je disais, il est beau et court. Donc déjà ça c'est un point fort pour moi parce que du coup il est accessible à plein de gens qui ne sont pas forcément des gros lecteurs. Le deuxième point fort c'est les personnages, alors là pour moi c'est vraiment le gros gros point fort de ce livre parce que les personnages on les aime tous, les personnages de second plan comme Peppo et euh, tous ceux qui entourent Peppo. Alors, Peppo, son histoire, c'est quoi Peppo il vit dans un camping, euh, dans une caravane, avec euh, sa sœur Frida, sa sœur aînée Frida, qui a deux petits bébés, deux jumeaux, qui s'appellent Georges et Colette, que Peppo appelle les Dodus, ce que j'aime plutôt bien. Et les parents de Peppo et Frida, eh ben, ils ne sont pas là parce qu'en fait, c'est des artistes. Ils, avant, ils faisaient des numéros dans le, dans le camping. Et euh, en fait, le camping ne marchant plus très bien et temps entre guillemets, il n'y a plus de numéros d'artistes Et du coup, les parents de Pepo, ils sont partis euh, sur un bateau de croisière pour euh, faire leurs numéros leur numéro d'artiste. Euh, voilà. Dans le camping où, vit où vivent Pepo et Frida, euh, il y a aussi Max, tonton Max, qui est Maximilien, en fait, qui est le gérant du camping. Alors, bon, euh, le camping est un petit peu... Euh, à l'abandon, donc euh, il gère pas grand chose, mais euh, c'est un sacré personnage euh, qui en impose, euh, qui, l'air de rien, euh, derrière ses airs un peu bourrus, euh, protège vachement euh, Pepo et Frida. En fait, c'est un peu leur, euh, leur seul parent proche euh, dans le coin, donc, euh, euh, mais toujours un peu dans des combines euh, un peu louches. Euh, il y a un petit côté barbouze avec, euh, avec Tonton Max, c'est assez drôle. Et il y a aussi Valdo, qui est un des voisins de Pepo et Frida, qui est un Argentin, euh, qui est là parce que je pense qu'il n'a nulle part ailleurs où, où aller. Et parce qu'il adore aussi Pepo, Frida et tonton Max. Et on a aussi un couple de Belges, des touristes qui sont arrivés un jour et qui n'arrivent plus à repartir. Bibiche et son homme, qui en fait a un petit secret aussi euh, à garder, qu'on va découvrir au fur et à mesure de la lecture. Et enfin, il y a Marie-Lola. Marie-Lola, elle vit pas dans le camping, mais Peppo la rencontre... Euh, qu'il la rencontre sur la plage, parce qu'en fait Pépo, il passe plus de temps à la plage qu'au lycée, parce que pff, ça l'intéresse pas trop, et surtout parce qu'il doit essayer de se débrouiller un peu pour euh, gagner quelques sous pour vivre, ou, euh, ou euh, juste euh, essayer de, de gratter des petits pains au chocolat par-ci, par-là. Et du coup, un jour, il rencontre Marie-Lola, qui euh, vient d'une famille euh, très bon chic, bon genre, avec je ne sais plus combien d'enfants, une ribambelle d'enfants, et qui est complètement euh, atypique, un peu énervante, mais en fait euh, trop choupinette, et qui va un peu bousculer Pépo. Euh, mais ce qui va surtout bousculer Pepo dans ce livre, c'est qu'un jour Frida lui laisse un mot sur la table de la cuisine et lui dit « Salut mon frère, je pars à la Jonquera, occupe-toi des petits, je reviendrai ». Donc là Pepo, euh, bah, il panique, <rire> ce qui est un peu normal parce que Georges et Colette, ils ont un an, donc c'est des bébés, donc il faut changer les couches, euh, essayer de comprendre pourquoi ils pleurent s'occuper d'eux tout court, en fait, alors que Pepo il sait pas forcément s'occuper de lui-même. Euh, donc bon, c'est un peu compliqué, et en plus de ça, Pepo il adore sa sœur Frida, et il se pose plein de questions sur pourquoi elle est partie, est-ce qu'elle reviendra un jour euh, Voilà, il, il, il panique un peu. Et donc du coup, dans ce livre, en fait, on suit tout ce qui va lui arriver à partir du moment où sa sœur s'en va. Et euh, voilà, on va suivre un peu ses pérégrinations, ses rencontres avec tous ses personnages, et euh, la manière dont il doit gérer les dodus ses petits neveux. Euh, c'est absolument super ce livre. Il m'a plu parce que donc ma troisième raison du coup de l'aimer, c'est que il euh, y a euh, vachement d'humour alors qu'on parle d'une situation quand même pas forcément facile euh, et en même temps énormément d'émotion et euh, je trouve que il n'y a pas mieux comme combo dans un livre euh, comme ça, d'avoir autant d'amour et d'humour et d'émotion dans, dans si peu de pages. Voilà, J'ai pleuré, j'ai ri... Euh, c'était trop bien donc euh, voilà je vous le conseille très fortement alors euh, donc euh, de la couleur que vous voulez dans tous les cas c'est toujours bien à l'intérieur voilà et ben à bientôt pour une nouvelle vidéo